Allez, Kampai, on y est presque. Euh, oui, euh, l'introduction va prendre un peu de temps, du coup, si vous voulez euh, sauter normalement, la vidéo sera chapitrée, et euh, vous pourrez euh, commencer directement pour le livre blanc. Mais il faut que je donne quelques éléments de contexte et que je euh, vous salue. Du coup, bon courage. C'est chaud. Vive les boissons chaudes. Et bonsoir à toutes et à tous, euh, je sais, ça fait euh, un peu plus d'un mois que j'ai pas fait euh, de vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir droit à des petits poèmes et des danses, et je promets, je vais réussir à enfin traiter les soirées euh, fluide Techno avec Arthur Fu et Lord Dakat, entre autres. Euh, ça va venir. Mais euh, ben, je bosse euh, depuis longtemps sur euh, le sujet des ZAD. Et je vais vous proposer donc trois vidéos qui font en fait partie de la même soirée. Une soirée en direct sur le Discord de l'After Thinking. Donc c'était un livre blanc qui était proposé pour la communauté et les auditeurs de l'After Thinking. Qu'est-ce que c'est l'After Thinking Eh <rire> bien, pour citer notre magnifique site internet, l'After Thinking est un espace d'échange sur Discord, de discussion, de partage de l'information et de points de vue. Il regroupe en partie des membres de la communauté de Finkerview. Oui, euh, c'est bien la chaîne, euh, la chaîne YouTube d'entretien genre euh, par ici, j'espère que ça ira. Mm -hmm. Ce Discord dit tend à rassembler euh, les personnes souhaitant s'y intéresser ou développer leur centre d'intérêt. Ce Discord est différent de celui utilisé lors des lives de Thinkerview et n'est pas administré par les membres de leur équipe. Il en est une émanation spontanée, collective et bénévole. Donc, euh, on est une partie de la communauté de Thinkerview qui souhaitons poursuivre le, les discussions autour de leur interview, une fois que celle-ci terminée. Et on propose nos propres soirées euh, ben, d'échanges, de débats et de partage. On est donc un serveur de discussion, de veille, d'actualité, d'échanges et bien plus. Nous proposons donc assez souvent des livres blancs, ou si vous préférez le terme, ce sera des, des exposés, sur différents sujets selon les points d'intérêt, l'expérience et les connaissances des intervenants. Il se divise le plus souvent entre une partie exposée et une autre partie question à la communauté, donc question ouverte. Si vous êtes là pendant la soirée, vous pouvez poser vos questions soit par écrit, soit par l'oral, sur le Discord, et l'intervenant pourra y répondre, et vous répondre surtout. On fait aussi des lectures, des ateliers d'écriture, des débats, et bien plus encore en fait. C'est assez magnifique à découvrir, le Discord est vraiment très riche, et... Nous avons des gens compétents dans beaucoup de domaines et de centres d'intérêt particuliers. Et euh, ben pour tout ce qui va être nos livres blancs et euh, parfois nos ateliers et lectures, ben, la plupart de ces contenus ils vont être, ils sont accessibles librement sur notre zoli site internet sous forme de podcast. Bonsoir à tous, on va faire euh, un livre blanc qui est consacré au GIEC, donc euh, pour les novices le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et en anglais on le nomme IPCC. C'est l'afterthinking.net, euh, le site internet, nos lives peuvent aussi être transmis euh, sur euh, enfin nos soirées livres blancs peuvent aussi être transmis euh, sur Twitch, et euh, est mises à disposition sur YouTube. Du coup, les trois vidéos qui vont suivre, elles sont basées sur l'enregistrement direct d'un premier livre blanc, au sujet des ads qui a été présenté il y a un soir, donc sur le Discord de l'After. Vous pouvez voir la version originale un peu agrémentée ici, donc sur la chaîne YouTube de l'After Thinking. Cette version que je vous propose ici va intégrer les corrections qui étaient faites sous forme de commentaires en dessous des vidéos de l'After Thinking. Et il y aura aussi quelques ajouts. Et aussi, donc, nous allons voir ce soir la première partie, qui est quand même assez longue. La deuxième arrivera d'ici une semaine, et la troisième partie n'a pas été en intégralement visionnée euh, euh, le soir du Livre Blanc sur l'After Thinking. Donc, euh, vous aurez aussi le plaisir de découvrir cette partie, malheureusement, il n'y a pas eu de questions ou d'échanges autour euh, le soir euh, du Livre Blanc. On n'est pas allé au bout parce qu'on était un peu épuisé, que le sujet était assez lourd, et que c'était une bêta forme de livre blanc pas complètement adapté. Mais euh, bon, les laisser là et je serai mieux pour le suivant parce qu'il y en aura plusieurs. Donc pour l'after, je vais maintenant essayer de vous expliquer la genèse du projet. Et euh, bah, je sais qu'il y en aura peut-être certains d'entre vous qui euh, se posent des questions, qui se demandent pourquoi telle vidéo a disparu euh, de ma chaîne YouTube et euh, et vous aurez, bah, euh, des réponses dans, dans, la, dans le mois ou dans l'année, parce que j'éclaircirai euh, ces, ces petites zones d'ombre. Et, euh, bah, allons-y. Alors, bah, la première des raisons qui me, qui me fait faire ce projet, c'est bah, l'amour des gens. C'est, euh, ben, bah, j'aime les ZAD et euh, j'aime les, les gens qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et, euh, et le bocage. J'ai une... Petite histoire avec Notre-Dame-des-Landes, mais ça m'intéresse aussi de découvrir euh, les autres ou de revenir sur euh, le site où se tenaient des ZAD, qui maintenant n'existent plus. Donc je prépare une série de livres blancs sur l'histoire des ZAD et des luttes sociales. A l'origine, le projet est créé il y a plus de deux ans sur un serveur Discord, celui de l'Afterthinking, et euh, je pense ce projet depuis un peu plus de quatre ans. Donc après les événements de Notre-Dame-des-Landes en 2018 et euh, l'apparition du gilet jaune. Ça devait être un simple livre blanc exposé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec comme approche principale la première phase d'expulsion, déconstruction, dé destruction de 2018, celle d'avril. Puis euh, sur conseil, j'ai déterminé qu'il aurait été mieux de commencer aux origines en modifiant le projet, pour qu'il devienne une série de livres blancs sur l'histoire des révolutions, des luttes sociales et acquis sociaux depuis 1789. Euh, face aux recherches et aux événements sans fin, le projet a muté en une frise chronologique approfondie, qui contient à ce jour plus de 500 événements, révolution, lutte, acquis sociaux en France et dans le monde depuis 1589, et elle est actuellement ben, renseignée jusqu'à mi-2022. Pour le moment, le projet est en, est en mode ouvert sur euh, le Discord de l'Afterthinking. Mais visuellement, elle ressemble à un gigantesque Google Doc, avec description, liens, vidéos et plus encore, mais qu'il faut transvaser manuellement sur un site externe pour obtenir une frise chronologique moche et difficilement lisible pour le moment. Donc j'ai remanié l'idée de base pour organiser plusieurs livres blancs expliquant l'histoire spécifique des ZAD, et présenter des documents vidéo filmés sur celle de NDDL, donc de Notre-Dame-des-Landes en avril 2018, tout en abordant d'autres sujets directement liés, comme le droit à l'information, le maintien de l'ordre, les automédias, lanceurs d'alerte, etc. Dans une volonté de proposer le meilleur et le plus sérieux de mes travaux par respect envers la communauté et les auditeurs de l'afterthinking, j'ai ouvert les points où j'avais un doute ou dont le sujet ne me semblait trop important pour ne pas être doublement vérifié au fact-checking sur Captain Fact et l'after. Je remercie donc, euh, je remercie chaleureusement la communauté de Captain Fact pour avoir ouvert son outil à mon travail. Merci, merci beaucoup. Ils font un super boulot et leur outil est très pratique pour euh, valider ou infirmer un propos. Je vous conseille de vous y intéresser. Et euh, si participer à un projet euh, d'utilité publique vous intéresse, c'est un excellent moyen de partager de s'améliorer autour des techniques et méthodes de vérification d'informations. Et de conserver un esprit critique et aiguisé. Euh, je remercie aussi la communauté euh, du Discord what The Fake. Ils ont prêté un peu d'intérêt à mon travail et ça fait chaud euh, au cœur. Je remercie aussi ben, les différentes personnes qui ont pris le temps de répondre à mes messages et mes prises de contact et qui ont pu donner lieu à des entretiens très intéressants. Et bien sûr, euh, merci beaucoup aux copains de ZAD qui m'ont super bien accueilli, réchauffé et nourri pendant mes différents passages sur jaune, récents comme anciens. C'est donc un premier pas sur le sujet des ZAD et qui va le dépasser amplement. J'organise des soirées fact-checking sur l'After pour avancer et faire vérifier certains points importants par d'autres que moi, n'hésitez pas à laisser un message, euh, si vous êtes curieux que vous voulez m'aider. Vous pouvez euh, contacter par Twitter, euh, entre autres. Euh, J'ai choisi une forme un peu aberrante de livre blanc par rapport euh, à la qualité de se présenter habituellement sur l'After Thinking. Euh, J'ai euh, choisi de projeter un montage pour euh, l'utiliser comme support principal de la discussion, et pour euh, Présenter différents aspects des ZAD qu'on qu ne connaît pas vraiment et pour ouvrir ben, le sujet c'était donc c'est donc un livre blanc d'introduction qui est quand même beaucoup trop lourd mais bon vous allez y avoir droit aussi du coup merci pour l'attention votre temps vos efforts et votre travail d'écoute il vous en faudra donc si vous arrivez à regarder les vidéos jusqu'au bout je vous en remercierai par respect Vraiment merci beaucoup ça fait plaisir ça me ferait plaisir. Et donc je vous remercie aussi de consulter les sources en description, d'aller voir les documents originaux, c'est vraiment... Et aussi, si possible, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un abonnement, une cloche, pour les copains de YouTube, si cela vous dit. Ça, Ça leur ferait très plaisir, et à moi aussi. Et donc, merci pour heureux si vous le faites, c'est vraiment sympa et vous serez des gens tip top cool, vraiment comme ça, voilà, merci beaucoup, à votre bonne santé. Ça fait du bien euh, d'avoir un, euh, un petit mot de soutien pour le temps passé euh, sur un travail et ça fait chaud au cœur. Bon, la, euh, le livre blanc va donc euh, bientôt commencer. Je m'excuse euh, avant tout parce que le, pendant ce livre blanc, le mot extrêmement a été utilisé au moins 42 fois. Du coup, euh, j'en suis navré. Sur ce, bonne séance et salutations des loutres. Santé. Et Zad euh, partout. Merci pour votre temps, votre écoute et agréable séance. À Philippe, bonsoir à toutes et à tous. et Merci d'être là pour votre temps et votre présence. Donc, ce soir, ça va être un livre blanc pour essayer d'aborder le sujet des, des ZAD, et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quelles sont leurs implications, est-ce qu'elles ont eu des ancêtres et est-ce qu'elles auront des enfants Est-ce qu'il y en a d'actives ou pas Alors, à l'origine, le terme de ZAD, ça a été zone à déploiement, à déploiement différé. Il a été inventé pour un projet d'aéroport se tenant au-dessus de Nantes dans les, années 60, dans les années, au début des années 60-70. Donc c'était un contexte juridique légal qui allait permettre à l'État d'encadrer une zone de territoire et de se donner un droit sur ces terres dans les, dans les 20 ans à venir, le temps que les habitants sur place puissent fixer sur leur destinée. Historiquement, les zones d'aménagement différé étaient créées pour une durée de 14 ans, ce délai ne pouvant être ni prolongé ni renouvelé. Une fois ces 20 ans, puis 14 ans, enfin la durée a un peu changé, les habitants allaient pouvoir dire on accepte d'être exproprié selon vos règles ou non. Donc, ça c'était le, le premier sens de ZAD, mais. Les personnes présentes sur les lieux se sont dit qu'un aéroport qui se construit c'est pas terrible au niveau écologique. Pour beaucoup de régions, autant sociales que, que politiques, ils ont décidé de bloquer les travaux si possible, simplement en s'installant dessus. Donc ça c'est le concept d'une ZAD en elle-même. donc ce n'est je me reprends, c'est « zone à aménagement différé », le terme légal qui a été créé en premier lieu. Et des gens ont décidé de transformer ce terme-là en « zone à défendre », en se disant que face aux, ma aux manifestations, aux recours légaux qui nous sont possibles, on a déjà trop vu de projets destructeurs pour l'écologie et inutiles au niveau économique ou mal pensés pour les... Les temps qui viennent se construire malgré tout. Il y a même des cas de bâtiments qui ont été jugés illégaux ou leurs travaux ont été jugés illégaux, mais euh, ça n'a pas stoppé le projet et les, les bâtiments se sont faits. Dans les luttes les plus anciennes euh, qu'on peut, enfin dans les luttes anciennes qui peuvent euh, se rattacher aux AD j'en ne vais en parler euh, que de deux euh, ce soir parce que le sujet est très vaste et il faut qu'on aille euh, Vite ne serait que pour vous permettre de voir beaucoup d'aspects auxquels on ne pense pas directement quand on parle des ZAD. D'ailleurs, si vous avez vous-même un ressenti, ou lorsque vous entendez le mot ZAD, à quoi vous pensez, si vous voulez écrire en quelques mots ou plusieurs lignes ce à quoi ça vous fait penser, ce serait excellent pour moi d'avoir vos points de vue. Et ensuite, on verra si à la fin déjà de ce premier livre blanc, il aura évolué ou non. Donc, euh, un des premiers combats qui, euh, peut se, qui peut se raccorder aux ZAD maintenant, c'était en 1980. On a un groupe de femmes en Angleterre qui euh, ont décidé de monter un campement devant la base militaire de Greenham euh, Greenham Common parce que celle-ci allait accueillir des missiles euh, des missiles nucléaires américains. Elles étaient contre cette idée et ce principe. Et la lutte qui était vraiment à l'origine constituée par des mères de famille, on va dire, s'est de plus en plus enrichie avec des, des gens des villages aux alentours et jusqu'au monde entier qui sont venus. Et pendant les 19 ans qu'a duré cette occupation, le camp n'a cessé de grandir et d'avoir de plus en plus d'importance médiatique et a réussi à peser dans l'opinion britannique suffisamment pour que ce projet d'abriter ou d'héberger ou de recueillir sur son sol des armes atomiques américaines, soit refusé. C'est quand même une très belle victoire de leur part, si elle considérait leur combat juste. Enfin, elles, ils, ce n'était pas bien sûr que des femmes. Euh, le camp de Greenham Common était euh, en lui-même réservé aux femmes. Donc, ça a été une bonne victoire pour euh, pour elles et c'est euh, l'un des exemples euh, dans les 50 dernières années, les plus probants de « Est-ce que ça marche de monter un campement devant une base militaire pour modifier la politique de défense nucléaire de son pays ?» Sachant que les Britanniques ont eux aussi des armes nucléaires, bien sûr, mais le fait d'en héberger pour le compte des États-Unis était différent. Ensuite, nous avons la lutte du Larzac, qui date de 1971. Donc euh, là aussi, on se retrouve sur une problématique avec une base militaire qui devait s'agrandir. Et des paysans euh, locaux ont décidé de bloquer euh, le chantier de construction, de monter un campement, euh, un campement euh, on va dire, co communautaire, héberger euh, les visiteurs et sensibiliser euh, sur pourquoi est-ce que ce serait destructeur euh, que ce, ce camp militaire euh, s'agrandisse. Donc ça a été connu comme la lutte euh, du Larzac, du plateau du Larzac. Et euh, là aussi, l'État et le projet a reculé et les, propriétaires, les, on va dire, les agriculteurs locaux ont pu ensuite euh, s'occuper de leurs terres euh, avec une certaine dose d'autonomie dans le sens où ils ont réussi à se rassembler sous un collectif qui a pu négocier en leur nom à tous le prix euh, de la location des terres qu'ils euh, qui, euh, qui occupaient maintenant et qui s'appropriaient euh, légalement en rentrant dans le cadre d'un bail classique. Mais c'est assez fondamental, cette idée dans l'imaginaire, qu'à un moment en France, des gens ont pu, en un sens, briser le concept de propriété privée et se regrouper dans un collectif pour négocier face à l'État et aux bailleurs et aux bailleurs le prix des terres qu'ils allaient avoir. Et bon... Le point aussi intéressant de, de cette lutte, c'était que les plus motivés des gens qui ont bloqué ce projet étaient aussi des grands propriétaires terriens sur ces terres. Et donc, par l'abandon du projet, mécaniquement, et par leur implication et leurs intérêts, ils ont eu plus de terres pour eux qu'ils n'en avaient avant. Mais ils ont quand même bloqué un projet. Mais on peut y voir aussi une forme d'enrichissement personnel de de leur côté qui peut être contestable mais à l'époque la la vision qu'ils avaient dans l'Arzac et même plus globalement dans même dans la seconde moitié dans la seconde moitié du XXe siècle on n'était pas autant sensibilisé aux, aux intérêts et aux enjeux de l'écologie de l'environnement qu'ils qu ne l'étaient à l'époque donc on est plus informé que eux et leurs leur intérêt premier, c'était de ne pas voir des belles terres se faire transformer en camp militaire, alors qu'ils pourraient faire paître leurs vaches et obtenir un roquefort de qualité. Voilà, c'est un exemple. Donc l'intérêt de la ZAD, c'est vraiment lorsqu'il n'y a pas d'autres recours, ou qu'on sent les autres recours inutiles, occuper le terrain pour bloquer un projet de construction. Je vais vous donner deux cartes. Alors la première, ça va être une qui va vous indiquez la liste des ZAD qui sont actuellement actives en France. Elles sont au nombre de 5. Voilà, donc c'est donc la première carte que vous avez. Donc alors 5 ZAD d'actives. Qu'est-ce que ça veut dire 5 ZAD d'actives Déjà dans ces 5 ZAD, il n'y a pas des campements euh, permanents sur chacune. La première ZAD que nous allons étudier est la ZAD d'Orsay qui était une ZAD temporaire qui s'est montée en un week-end au début de juillet 2022. Ils ont fait une ZAD à Orsay ah, Ça s'appelle la ZAD d'Orsay dans le 63. Ah, dans le 63, d'accord. Ensuite, on a la ZAD de l'Orchidée qui est à Agué dans le 32. Donc là, c'est une ZAD qui combat l'installation d'un parc photovoltaïque avec 15 000 panneaux solaires au sein d'une zone et d'une forêt protégée. Alors, désolé, je vais sauter directement dans le plat. Il se pourrait que, malgré toute la sympathie qu'on ait pour le mouvement des ZAD, certains combats ne nous parlent pas. Et ça ne nous, nous empêche pas d'aller visiter les lieux et de se faire notre propre idée. Mais si on, est, si on ne comprend pas pourquoi, en, étant, en se disant militant écologique, pour vous simplifier le tableau, on... N'empêche le développement d'une du, électricité censée être verte, eh bien, le mieux c'est d'aller sur les lieux pour comprendre la situation, de regarder les cartes et de se dire oui, en effet, peut-être qu'il y aurait des meilleurs endroits pour faire ce parc de panneaux solaires. Et on retrouve ce, ce raisonnement pour toutes les ades peut-être qu'il y aurait de meilleurs endroits pour faire cet aéroport. Et, et s'il n'y en avait simplement pas de meilleurs endroits pour faire cet aéroport, je parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a bloqué la construction dans l'aéroport, est-ce que la construction d'un nouvel aéroport euh, au début des années 2010 allait être pertinente Il y a beaucoup de points à explorer euh, sur ceci. Ensuite, nous avons la ZAD de la ZAD ou la ZAD euh, si, euh, si vous préférez la ZAD de SACLAY dans le 91. Donc là encore une fois, c'est une histoire de euh, bétonisation de terres agricoles qui sont euh, riches et fertiles. Donc là, ils ont aussi une démarche pour voir s'ils ne peuvent pas faire intégrer ces terres dans, le, dans leur clan à l'UNESCO, pour leur donner une surcouche de protection, on va dire, légale à l'avenir. Ensuite, nous avons aussi la ZAD de Bure. Alors c'est une ZAD euh, qu'on peut dire dormante euh, ou pas. Euh, lorsque le projet d'enfouissement de déchets nucléaires a eu lieu à Bure, une ZAD très, de vie, très vite s'est euh, créée euh, sur les lieux. Majoritairement par volonté anti-nucléaire. Plusieurs fois, elle a, donc, elle a été vraiment installée sur les lieux où, il est, où, là, actuellement, ils sont en train de terminer de creuser le centre de stockage. Plusieurs fois, elle a été vidée. Alors, quand je dis vidée, et ça, vous allez vous prendre en compte pour tous les exemples de ZAD que je viens de citer. Je vais vous expliquer un peu, un peu après ce, qu en, ce qui en découle. Vidée, ça veut dire expulsé expulser, ça veut dire détruire euh, des cabanes. Des cabanes, ça peut vouloir dire, et ça veut dire des lieux de vie en commun et des maisons. Donc, euh, c'est... En ça que c'est extrêmement compliqué de parler des âdes, parce que, est-ce que je pourrais, euh, réellement, moi, vous faire per euh, vous faire comprendre qu qu'est-ce qu que ça signifie une expulsion Qu'est-ce que ça signifie de perdre sa maison Dans des circonstances extrêmement euh, brutales et, et rapides. Peut-être que... Vous aurez des éléments visuels qui vont, qui vont permettront d'illustrer un peu mieux ces propos. Donc, pour revenir à la ZAD de Bure, euh, il y a une, dans un village à côté, il y a une maison de la Résistance qui s'est créée, qui euh, correspond à un lieu de, de rencontre et d'échange pour beaucoup de, de militants et simplement de voyageurs. Mais la ZAD de Bure euh, n'existe pas en tant que campement, on va dire. Alors, là, bon, ça me fait un peu rigoler... Euh, sur la carte, ils ont mis Sainte Soline et le problème des, des méga-bassines. Est-ce qu'il se pourrait qu'une ZAD se monte sur place ou non alors que les projets se font retoquer d'heure en on va dire C'est compliqué. Dans les premières manifestations qu'ils ont faites fin octobre et mi-novembre, la volonté n'était pas de, de créer une ZAD sur place. Mais en effet, ça peut être des projets, enfin, des projets destructeurs au niveau écologique, pour certains, qui pourraient être un bon motif de création de ZAD. Et là, n'apparaît pas sur la carte, mais vous pourrez le rajouter entre Nanterren, on va dire, donc tout en haut dans l'ouest, juste avant la pointe du Finistère, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une ZAD qui existe et n'existe pas. Est-ce que ce serait la ZAD de Schrödinger ou pas L'histoire est très longue, j'en reviens, j'y étais là pendant 4 jours, c'est toujours une ZAD, et, euh... et elle est vivante, mais c'est la ZAD la plus ancienne, et c'est la ZAD la plus intéressante à étudier, autant au niveau du combat qu'ils ont mené, dans le combat il faut prendre en compte l'échelle du projet qui s'étale sur 50 ans, avec son lot de de décisions, de référendums, de rapports, de, de déboires, de conflits d'intérêts et ben, de mensonges, et bien sûr de, de conflits. Au niveau, une fois que le projet d'aéroport a été abandonné, les gens, les gens, les habitants sur place, ont décidé de rester sur les terres, parce qu'ils les avaient occupés pour certains pendant. Plus de 10 ans, les premiers occupants sur zone euh, reviennent à l'été 2007. Et le projet de l'aéroport a été abandonné en 2018, sachant qu'il y a eu une première vague d'expulsion qui aurait dû être faite euh, sous Sarkozy en 2012. Mais les élections présidentielles arrivant, il a préféré refiler le chapeau à François Hollande, qui lui a déclenché une opération euh, de maintien de l'ordre sur place pour détruire euh, la ZAD détruire et, et non pas l'évacuer. Euh, cette opération est, très, est très, intéressante, euh, très intéressante dans un sens tactique parce qu'elle a mélangé euh, des CRS et des gendarmes mobiles en plus de d'autres euh, troupes et moyens. Le fait est qu'elle a échoué. Tous, tous les bâtiments durent, euh, si vous regardez la, la deuxième carte que je vous ai envoyée pour vous, vous simplifier euh, l'idée. Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous voyez deux grandes routes qui se rejoignent en pointe. Et au-dessus de la route rose, il y a le chemin de Suez qui traverse la zone. Donc on parle de 1650 hectares de, de terre qui étaient réquisitionnés pour cet aéroport. Mais beaucoup, euh, tous les, toutes les situations sont possibles. Des gens ont accepté de partir, d'autres non. Des gens ont accepté un pactole de l'État, d'autres non. Des gens ont abandonné leur maison sans rien réclamer, des gens sont restés sur place. Et euh, au fur et à mesure des années, de plus en plus de gens sont venus euh, s'installer, malgré euh, le, le risque euh, d'expulsion et d'opérations policières euh, presque euh, quotidiennes euh, sur place. Donc maintenant vous prenez cette magnifique carte, vous regardez ces deux routes qui se pointent, vous voyez le chemin de Suez qui traverse l'Azade, avec ou sans barricade. Donc euh, la route euh, qui est sur la pointe gauche, c'est la D81, la route à droite c'est la D281. Maintenant, vous voyez que dans un petit jeu rigolo, les... certains euh, copains voient euh, un signe anarchie avec le chemin de Suez qui traverse euh, la D-81 et la D-281. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces routes Parce que c'est un énorme point de tension entre le gouvernement, la région, le département, la ville de Nantes et les villages aux alentours avec la ZAD. Et c'était même un point de tension énorme au sein de la ZAD. Je vais vous expliquer pourquoi, si ce n'est pas ce soir, ce sera dans un des soirs prochains. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en suis désolé. Donc, sur cette carte, vous, séparez, vous la séparez en deux. À droite, c'est l'Est. À gauche, c'est l'Ouest. Au centre, c'est le centre. Plus vous allez vers l'Est, et ce, des, euh, je vais dire, sur la période post-expulsion de 2012, en 2012, euh, l'opération d'expulsion a détruit toutes les maisons en dur à l'Est. Ce qui fait que... Pour bon, les années qui ont suivi, il n'y a, a plus resté sur l'Est que des bâtiments légers, des habitats légers, des cabanes, des caravanes, des, des yurts, des tentes. Tout ce que vous pouvez, qui peut représenter une maison pour quelqu'un qui prend le temps de la construire et d'y passer, passer du temps et d'échanger. Donc ce n'est pas, pas des maisons individuelles mises côte à côte ou alignées, mais plutôt sur les lieux, il faut voir plein de petits campements qui sont éclatés sur la zone. Au centre, il reste, le dernier, euh, il reste le dernier bâtiment en dur avant, avant l'Ouest, c'est l'Agré, qui est un lieu d'accueil, un grand corps de ferme. Dans l'Est et dans le Centre, il reste quand même quelques bâtiments en dur, mais euh, beaucoup moins qu'en 2012. Et euh, l'Agré reste l'un des lieux d'accueil le plus important de l'Est. Il y a aussi les fosses noires, entre autres. Maintenant, pour vous faire simple, dans Notre-Dame-des-Landes, si vous allez à l'Ouest, vous êtes... Euh, plus dans le confort et dans la médiation, l'entente avec l'État, que si vous êtes à l'est. À l'est, la zone était non motorisée à un moment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véhicule qui était accepté simplement sur zone. Il y avait toujours des tracteurs, des agriculteurs locaux qui pouvaient passer. Par exemple, la D81, elle était non pas complètement bloquée, mais euh, en partie euh, ralenti par ce qu'on appelle des chicanes, qui sont des mini-barricades qui permettent simplement aux voitures de faire ralentir. Alors, grand, euh, beaucoup de divagations à faire là-dessus. Le plus gros problème, c'est qu'au sein de cette ZAD, qui habite, qui, où, où en 2018 il y avait 300 personnes qui habitaient à l'année euh, sur place, il y a eu des manifestations anti aéroport qui ont rassemblé jusqu'à 40 000 personnes sur place en 2016 par exemple. Les routes sont euh, extrêmement dangereuses, parce que ce sont des départementales à 80. Problème, est-ce que dans votre village ou dans votre quartier, vous aimeriez avoir au pied de votre porte une route à 80 alors que vous avez des enfants ou des animaux Le fait est que jamais, euh, jamais, même pour y être euh, passé, jamais la vitesse n'a été limitée euh, sur ces zones. Que ce soit à 50, que ce soit à 30, qu'il y ait des ralentisseurs qui soient installés officiellement. Jamais ça n'a été fait. Des demandes ont été faites, elles ont été retoquées ou mises de côté. En fait, C'est un magnifique argumentaire qu'on a pour dire « Vous êtes bien sympa, mais vous faites chier. » Voilà, pour faire simple. Donc c les... ces routes-là ont été occupées jusqu'à ce qu'il y ait des, carrément des cabanes sur une, sur une des voies pour... Euh exprimer le fait qu'elles étaient dangereuses pour les populations locales. Et en effet, là, en y étant passé ce week-end, ce sont bien des routes où on peut rouler à 80, et ce sont bien des routes où on retrouve des animaux morts au bord, et ce sont bien des routes où il n'y a aucun passage piéton, ni même, ni même d'éclairage, parce qu'il n'est pas recherché non plus. Mais ce sont des routes dangereuses pour les riverains de, de la zone encore actuellement. Enfin, le sont bien plus actuellement qu'elles ne l'étaient avant. Euh... Donc, euh, tout ça pour vous dire que la ZAD est extrêmement intéressante parce qu'elle a survécu à une expulsion, et elle est rentrée de force, vraiment de force, dans des processus de légalisation qui sont passionnants à étudier. Et euh, ce qui est aussi très intéressant à vous présenter, c'est les rapports d'organisation à l'intérieur. Comment est-ce que des gens qui ont une volonté de proposer un projet commun, et non pas uniquement agricole, vont pouvoir s'accorder entre eux lorsqu'arrive bah, la menace des expulsions et l'avenir de la, de la ZAD Je vais vous faire un petit spoiler. Vous vous doutez bien que à l'Est, qui va regrouper... alors. Ne le prenez pas mal, mais ça va être, euh, ce n'est euh, ni péjoratif, mais c'est une belle, euh, une partie de la réalité. ZAD est extrêmement diverse, à l'ouest, comme à l'est, comme au centre. On peut retrouver beaucoup et euh, large spectre d'opinions politiques différentes, ou d'apolitisme différent, de vision de l'écologie, ou du respect euh, différent. Toujours est-il que euh, l'est étant euh, peuplé, euh, étant habité euh, majoritairement par des gens qui sont en opposition avec un système consumériste capitaliste vont être, et qui, vont être, ou qui peuvent être aussi ou, ou anarchistes ou communistes ou euh, écologistes, de, écologistes des fonds des bois à, à vivre en autarcie, le, le pouvoir de regroupement ou même le choix de se regrouper sous des formes associatives ou des, des comités est extrêmement moins présent. Et, et, et était extrêmement moins présent aussi à l'Est qu'à l'Ouest. L'Ouest va regrouper les plus grandes organisations de la zone qui euh, font de très belles choses aussi, mais c'est aussi le centre des pouvoirs. Par exemple, pour vous donner, pour vous donner une idée, pendant les expulsions de 2012, l'un des, euh, des centres où se faisaient les âgés, ça allait être l'Agré ou la Wardine, qui sont des zones quand même relativement proches euh, du centre. Il y avait aussi euh, la, la chèvrerie et d'autres grands, euh, grands compements qui avaient été créés, qui ont été rasés, qui étaient euh, des centres de rassemblement où des décisions communes pouvaient être prises. Après l'opération de 2012, ces lieux n'existent plus. Je vous rappelle que tous les lieux en dur ont été, euh, de l'Est ont été détruits en 2012. En 2018, la vision a été différente. Ils ne détruisaient pas les, les maisons, ils les muraient. C'est plus sobre de murer une maison. Ça sert. Euh, donc euh, là, ce qui est... ce qu'il faut retenir, c'est post 2012, le, les plus grandes décisions importantes vont se prendre vraiment à l'ouest, dans un lieu qui est euh, matériellement euh... très éloigné des habitants qui sont le plus à l'est. Donc euh, il faut déjà avoir l'information qu'une AG va se ressembler à tel endroit, qu'il y aura tel ordre du jour, à telle heure. Et être aussi en forme pour faire ne serait-ce que le voyage. Il peut y avoir plusieurs euh, kilomètres d'écart à travers toute la zone. et euh, bon Je pourrais euh, continuer à vous parler euh, sans réel plan euh, comme ça, parce qu'il n'y en a pas de réel pour cette euh, première paragraphe de présentation. Je voulais juste vous... Essayer de vous soulager un petit peu de, de tous les thèmes qui vont être abordés euh, à travers le le montage que j'ai fait dans la journée pour essayer d'exposer la complexité des situations, spécifiquement à Notre-Dame-des-Landes, mais qui peuvent se retrouver dans d'autres lieux et d'autres organisations et associations. Euh, et pour précis pour précision, avant qu'on se lance dans un, magnifique, dans un magnifique montage un peu fait à l'arrache, j'en suis désolé, euh, il y a des points très importants avec des, des informations qui demandent encore à être vérifiées. Pour, je ne parlerai pas ce soir, mais ça va aller donc de problèmes de santé publique à des doctrines de maintien de l'ordre qui sont complètement aberrantes. Des utilisations de fonds publics qui sont complètement opaques et de transparence au niveau des dossiers de renseignement sur qu'est-ce que c'était exactement que le projet d'aéroport dans des points extrêmement précis. Et aussi, euh, bah, quelle est la place de la liberté de la presse euh, dans, dans tout ça La liberté de la presse, ou plutôt la liberté d'informer ou le juste accès à l'information, spécifiquement en période euh, d'expulsion. Ce sont des choses extrêmement euh, délicates à, à parler sans, vaisser, sans vexer euh, qui que ce soit. Et sans ne pas tomber une fois à un moment ou à un autre dans l'inexactitude. Du coup, j'espère que ce premier paragraphe était plus ou moins clair ou pas clair. De toute façon, ça va s'opacifier pour vous dans la soirée. Et il faudra bien plusieurs livres blancs pour traiter tous les sujets de d'importance profonde sur l'histoire des âmes. Du coup, je vais faire un partage d'écran et je voulais vous inviter à vous déplacer dessus pour pouvoir admirer mon magnifique montage. Voilà. Je suis désolé, je pense que la qualité va être patate n'ayant pas mis trop et n'ayant pas euh, ayant choisi le format d'export le plus, le plus rapide. Le montage est terminé il y a à peine, il y a à peine 20 minutes et je n'ai pas eu le temps de le re-regarder. Nous en avons pour 1h47 de, de vidéo. Donc n'hésitez pas. Oui, oui, oui, tu as bien entendu, Prali, je suis désolé. Donc on ne sera pas obligé de tout regarder. Euh, lorsque vous n'en pouvez plus, n'hésitez pas à faire un énorme post dans le chat livre pour dire euh, faut s'arrêter, faut que tu expliques ça, ou on en a marre, euh... parlons d'autre chose. Et euh, moi-même, je prendrai la peine de l'interrompre euh, de temps en temps, le, le moins possible, euh, j'espère, pour laisser euh, ben, simplement la, la brutalité euh, du message euh, passer euh, cash, sans, sans pouvoir euh, vous le vissier avec euh, une vision. Mais bon, s'il y a des précisions importantes à faire, j'essaierai de les faire, mais je pense que je vais préférer me taire quoi qu'il advienne. Je vais quand même essayer des fois de vous préciser quel type de document on va voir. Donc là nous allons commencer par les premières images que j'ai filmées à Notre-Dame-des-Landes Notre pendant les, les expulsions d'avril 2018. Ce n'est pas mon premier ressenti, c'est simplement le premier moment où j'ai décidé de sortir ma caméra pour capter ce qui se passait. Donc juste après ce plan avec l'hélico, on va arriver donc dans la journée. Ça, ça se passe le mercredi soir pendant l'avril. Les expulsions, elles ont duré du lundi 9 jusqu'au... Compliqué à dire parce que les destructions sont terminées le jeudi. Le dimanche, les gendarmes avancent toujours plus dans la zone. Et ils vont rester sur place pendant encore 10 jours. Une trêve va s'installer. Il y aura quand même des grenades de tirer. Du coup, même à... Même au niveau temporel, ce n'est pas que c'est confus, c'est que c'est vraiment extrêmement compliqué d'avoir une vision, d'avoir une vision d'ensemble sur l'exactitude des événements. Et dans ce type de lutte, beaucoup de détails sont extrêmement importants. Du coup, je ne vais plus, pas plus vous en dire sur ce sujet. Juste après, vous allez voir donc, quelques extraits vidéo que j'ai tourné le le jeudi, le jeudi, le lendemain en fait. Et après, vous n'en verrez plus de, de ma part, des, vous n'avez plus de documents de ma part dans ce montage euh, pendant les expulsions de 2018. À la fin, par contre, il y aura bien une petite séquence euh, tournée euh, ce week-end à la bibliothèque euh, de la Rolandière, où je montrerai euh, un passage des expulsions à une personne qui gère euh, la bibliothèque, un Portugais euh, qui était euh, en visite pour découvrir la ZAD, un jeune qui allait partir bientôt en voyage, mais qui voulait quand même découvrir la, Zanous, la, la Zad avant de partir hors de France. Justement pour le détail, il allait au Portugal. Et une dame qui, a, qui était habitante des lieux en 2012 et qui s'est occupée de faire des communiqués d'information pour le site de la Zad, Zad Nadir entre autres. Donc c'était un public qui était, enfin pas public, c'était des gens intéressants à rencontrer avec qui discuter. Euh, vous trouverez aussi donc, des prises de tête à l'Assemblée concernant le projet. Vous trouverez des documents de l'INA qui sont, ont été énormément repris pour voir les origines du projet. Vous aurez aussi donc, des, des vidéos qui ont été tournées par des locaux sur place, ou des journalistes, ou des automédias. Vous trouverez, euh, malheureusement, bah, on ne peut pas passer à côté des scènes de violence. Vous trouverez aussi des témoignages, c'est peut-être les plus intéressants à entendre, de personnes qui ont vécu sur place, qui vivent sur place, qui vivaient sur place, et qui vont parler de comment euh, est-ce qu'ils se sont débrouillés. Il va y avoir un passage sur quelqu'un qui va parler euh, de la cabane de la chenièvrerie. comment est-ce que ça s'est passé l'expulsion. Un autre passage qui va expliquer un texte qu'on appelle le texte des six points, qui a été, on va dire, une déclaration de volonté commune de la ZAD, inscrire des règles pour l'avenir, mais est-ce que c'était réellement une volonté commune et est-ce qu'elle était très pertinente et eh bien on va écouter leurs témoignages. Et nous allons entendre aussi ben, des leçons, des leçons qu'ils en ont tirées, et, et quel goût est-ce qu'ils ont de, de la vie à la ZAD après les, les expulsions, et d'autres choses. Donc euh, voilà, on va y aller. Donc J'espère que vous êtes bien installés. Préparez-vous une boisson chaude et n'hésitez pas à mettre un énorme poste euh, stop dans, dans le chat. Euh, faites attention aussi à vos casques, euh, si vous avez un casque, en fait, à votre système son. Je ne suis pas sûr de, que le volume soit égal sur chacune des vidéos. Et euh, je suis désolé, c'est un montage brut pour euh, présenter quelques éléments essayer de faire court. Allez, on y va et ça de partout. Bonne séance. Avril 2018. Ça ressemble donc à ça. On commençait le 9. Les gars, vous allez sur la droite, il y a plus d'un gendarme qui frappe droit. Quel chat Vas-y. Bon courage Bon courage pour la pluie, c'est désagréable pour nous aussi Ça marche, j'essaye de l'attraper. Hop là. Ouais, je le vois derrière. Oh, c'est un bon chien Ouais, il le re-rentre re derrière. C'est bon, je les ai eus, je crois. Tu vois Ouais, ouais. Ça va, ils sont plus énervés qu que, euh, que les autres jours ou pas le chien qui est important. Ouais, c'est bon, je l'ai. T'as qu'un média Quoi T'as qu'un qu qu Oui qu qu Ah, aucun. Je suis à mon compte. Je suis créateur. Faut reculer bah, offre, euh, offre le chien quand même. C'est bon. Attention Attention, ça va oh. Ça va pour vous Ça va, ça va. Tant mieux. Attention, plan C'est vrai qu'en plus c'est est dans même temps que les maquillés. Mais oui, ou ouais. c'est petit combo sympa. Oh putain Attends, il y a un mec qui est au Ça va il y a un Voilà le quoi Pas de blessé LBC? Non La grenade a la l et la IGT l lacrymos. Alors on ceux qui lancent les lacrymos, c'est ceux qui payent l'apéro. Apéro. Attention là. La... la toile. allez ah, T'as vraiment un goût de chiotte Ah Vous ne pouvez pas en faire au menthol ah. Attention Attention Attention La crise descente. Putain Oh des copains Coucou les copains Et on a des renforts Et vous Attention Ils avancent Putain c'est quoi ça C'est abusé Ouais, ouais, mais attends... Non mais regarde l'éclat que ça fait quoi Regardez le truc que ça fait putain Attention Grenade C'est bon, c'est bon Eh, hey, faites attention, c'est dangereux Excusez-moi de faire une pause, c'est exactement à ce moment précis que j'ai réalisé que ce, qui est, ce que j'étais en train de d'avoir en image, ou plutôt ce qu'on qu vivait tous, allait, allait nous dépasser. J'avais déjà peut-être déjà entendu des, des F4 exploser en manifestation, j'avais peut-être aussi déjà vu des images par rapport à la salle de Stevens et la mort de Rémi Fraisse en 2014, des, de leurs ancêtres, les OFF1. Et en manifestation, peut-être aussi que j'en avais rarement, j'avais dû en entendre, mais peut-être très rarement. Et c'était la première fois, simplement, lorsque c'était la première fois de toute ma vie où je me rapprochais de d'armes de maintien de l'ordre, qui sont donc de catégorie 2, classées comme armes de guerre, qui doivent être utilisées avant les armes à feu, qui sont pourtant très mal encadrées, on y reviendra, non, en fait, ça me dégoûtait, ça me répugnait et ça me surprenait extrêmement désagréablement que notre, notre état accepte d'utiliser ce type d'armes contre, contre sa propre population même si elle n'était pas euh, même si euh, sa population n'est pas d'accord euh, avec elle. Voilà, je vous ai simplifié mon ressenti. On continue. C'est incroyable Petit handicap aussi Nice Attention à vous sur la route Bonjour le drone T'es où mon beau ah ouais, t'es là-haut Oh, elle est beau Coucou Merde, je t'ai perdu. Attention Hop, là, boum elle a pas fait boum, c'est dangereux On fait quoi, messieurs les gendarmes Il y a une grenade qui a pas fait boum C'est dangereux C'est vrai, moi je sais pas quoi faire, je suis un citoyen démuni face à cette situation. Est-ce que je dois laisser un objet euh, de l'état dangereux dans le champ C'est pas le mien en plus Attention, Attention aux grenades FUMI jeune LE T'inquiète. Ah. Excusez, Excusez, -moi. Excusez -moi. pour cette nouvelle pause et je dois vous expliquer ce que vous avez vu, donc un projectile tiré dans un qui ne qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'il faut en conclure Est-ce que c'est défectueux Qu'est-ce qu'ils ont lancé Est-ce que c'était une grenade lacrymogène ou une grenade f 4 Les deux se ressemblent énormément une fois qu'elles sont en l'air. Et il faut, c'est pas, c'est pas possible simplement de les identifier une fois qu'elles retombent par terre, tant que tu ne laisses pas 3 ou 4 secondes pour voir leur effet. Là, il se trouve que un de ces projectiles est tombé dans le champ sans, sans ne produire d'effet. Là, on a dit qu'elle n'avait pas fait boum, par exemple supposé de base, des fois c'est assez instinctif par rapport au bruit du lanceur, la trajectoire du projectile, même si normalement il y a une trajectoire qui doit être légale, on va dire, encadrée par les règles, la trajectoire du projectile peut te permettre de déterminer si c'est plus une grenade qui est désencerclante ou une grenade lacrymogène. Mais dans les faits, les Itérer à tort et tirer à tort et à travers, ils le font encore et ils le feront encore, peu importe le nombre d'heures de, d'entraînement qu'ils auront. Quand tu utilises une arme en, en si grand nombre, et bien, tous les lancers ne peuvent pas être parfaits. Et je ne m'avancerai pas pour dire qu'il puisse y avoir des lancers parfaits dans une grenade quand tu la lances en direction de gens comme toi. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'à Notre-Dame-des-Landes, il a été utilisé sur place des grenades qui étaient périmées. Grenades lacrymogènes comme GLI 4 Donc, c'est pour ça que l'interrogation n'est vraiment pas idiote. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces objets qui contiennent des charges explosives ou des charges de composés toxiques si elles n'ont pas explosé qu'est-ce qu'on doit en faire Est-ce qu'on les laisse dans le champ et Si quelqu'un vient faire un labour, est-ce que la lame de son tracteur va exploser Est-ce qu'elles vont exploser plus tard C'est extrêmement énorme l'importance les... que ça peut avoir l'utilisation de projectiles de projectiles périmés. En regardant ce que j'ai pu filmer sur place et d'autres témoignages, je peux m'avancer en vous disant qu'un projectile périmé, spécifiquement la Gli 4 va avoir son temps de détonation influencé. C'est-à-dire qu'il pourrait exploser plus tôt ou plus tard. Ou ne pas exploser du tout, comme dans ces cas-là. Concernant le temps d'explosion euh, un peu aléatoire diglif Gli 4 euh, bah c'est un ressenti. Je ne l'ai pas encore démontré à 100% actuellement. Mais... Euh, il me semble quand même à, à durée variable. Oui, c'est un champ de bataille, en fait, on peut... Si on parle dans l'échelle de la guerre, on est dans les plus bas échelons. Mais tous ceux qui ont vécu ça parleront sans problème d'ambiance de guerre. Nous reprenons. Oh là là, oh là là. Ils se font plaisir. Oh, il est chaud. Ouais. Oh, le foirage Voirage à gauche, attention sur la route, à gauche Bah nous on sait au moins faire du baby les pas il est le beau ton poil chaud, mais... Ah, on faire une pause, c'est l'heure du thé Oh. Et quelle heure chef euh, Aucune idée mec, Il faut tirer autour de ouais, 7h. Vraiment... 9h17 9h17 Merci. Merci 9h17 Merci Attention grenade Elle a pas de, Elle a de, Elle a de Ah Elle a de Il va faire tout noir Putain, attention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 Sur la route! Excusez pour cette interruption, je vais maintenant vous expliquer le contexte. Là, pour ce soir, on ne verra plus de documents. Euh, ou d'archives euh, de ma part filmées euh, en 2018. Par contre, nous aurons donc des documents euh, sur, euh, qui ont été euh, tournés euh, sur place par d'autres personnes. Là, en l'occurrence, on va avoir une série de témoignages concernant, euh, qui ont été captés par la chaîne Piraterie à Roulette pendant son, le temps où elle a vécu sur place. Ce sont donc des gens qui vont simplement nous parler euh, de, de la ZAD. <rire> j'ai plusieurs potes qui sont habités sur Azad et ça fait tous la reversion super différente. C'est une école anarchiste l'Azad. C'est temps des copilages C'est une zone de résistance que j'ai toujours rêvé. Ouais. Un très grand squat, le plus grand squat d'Europe. Comme dans tous les squats, bah, tu vois à la fois le, le meilleur et le pire de l'humanité. Vraiment le pire du pire ou le meilleur du meilleur, quoi. les deux à la fois. Comme partout, il y a encore euh, bah, des choses à revoir, mais c'est un potentiel très intéressant à euh, Vraiment, j'aime ai, beaucoup, j'y repasse dès que je peux, tous les jours, toutes les semaines. Excusez, euh, pour vous situer, ces euh, témoignages ont été captés avant les expulsions de, de 2018, un ou deux mois avant. J'ai passé mon sas de décompression, je me sens vraiment vivant. Et bah, pour moi, la ZAD, à la base, c'est une zone de rébellion contre l'État, mais aussi contre son monde. Vu que l'État n'a plus d'autorité ici, c'est une zone libérée. Rebâtir un nouveau monde sous d'autres idées que le capitalisme, ou le communisme, ou le royalisme, ou l'impérialisme. L'anarchie. Il y a beaucoup de luttes aussi qui sont présentes ici différentes. La lutte squat, la lutte féministe, anti antisexiste, antiraciste, la lutte anarchiste, l'homophobie contre la transphobie, grosse lutte contre le capitalisme aussi. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à venir ici Bah Déjà, pourquoi ils hésiteraient à venir ici Pourquoi Parce que les gouvernements disent qu'il y a des terroristes. Des zadistes, qui sont des ultraviolents. Il y a aussi des individus qui peuvent aussi provoquer des violences. Il y a une internationale de la violence qui s'est installé dans cette zone. -là. Et ils ont piégé, dit-on, lit-on ces derniers jours, euh, cette zone de 1200 hectares. Ça peut aussi se produire du côté des forces de l'ordre, puisque des pièges mortels sont tendus euh, aux policiers dans cette zone à défendre. Il y a Allez, déjà des armes qui sont dans la ZAD aujourd'hui, qui sont prêtes à être utilisées, y compris selon des rapports dont vous parlez des fusils de chasse, et ils attendent que ça, oui. qu'il y ait une bon. confrontation avec les policiers, qu'il y ait des morts pour que... dire on reste transformé, modifié. On te ment par omission parce qu'on oublie des éléments. C'est une vraie manipulation quoi. Les plus gros terroristes sont au gouvernement. Alors il faut arrêter de les écouter quoi. Nantes-Château-Bougon, un aéroport qui existe, situé près de la ville, assez bien aménagé mais un peu bruyant et bientôt trop petit. À 20 km au nord de Nantes, la campagne, des communes paisibles, une zone agricole où l'élevage marche bien, où les agriculteurs sont assez prospères. On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamps et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis -vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis -vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où on peut penser qu'à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas que la situation de l'ordre de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Excusez-moi pour cette interruption. Là, ce qu'on vient de voir, c'est le, le passage mémorable, l'une des seules archives accessibles concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes avant les années... 80, on va dire. Cette vidéo, il me semble qu'elle date de 74. L'important dans ce monsieur qu'on présente expert pour défendre le projet, ça a été le terme, enfin les, les mots qu'il a utilisés. Pour choisir la zone, ils ont utilisé un ensemble de procédés sur lesquels il ne va pas s'étendre. Il n'expliquera pas. Le... Et c'est un problème qu'on aura et qu'on recroisera très souvent pour les grands projets inutiles et imposés, donc les GPII, ou les GPI si vous préférez, qui sont l'une des causes principales de l'apparition des AD. Donc bloquer un projet qui nous semble injustifié et imposé. Donc voilà, c'est une opacité au niveau des méthodes qui est à l'origine de ce qui est devenu Notre-Dame-des-Landes, du problème que ça a été et aussi du lieu de vie que c'est maintenant, qui peut être une chance, ou une malchance, tout dépend le point de vue. C'est si les... si les formules et les logiciels de réflexion avaient été transparents dès le départ, ça aurait pu être différent. Arrêter avant, ou continuer, je pense plus que ça aurait été arrêté avant. On reprend, excusez pour l'interruption. La position de la municipalité de Notre-Dame-des-Landes, nous avons pris une délibération en date du 29 septembre 1972 et nous avions émis un avis favorable. La décision n'a pas été facile à prendre. Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Landes manquait d'éléments de jugement. Il a suivi l'avis favorable donné par les autres communes situées sur la zone et en particulier Vigneux-de-Bretagne. Des réserves ont été émises par les élus locaux par souci de protéger les agriculteurs et aussi les riverains du futur aéroport. Dans un premier temps, le préfet de région a signé la création de la zone où sera situé l'aéroport, la ZAD. Monsieur Guillard explique pourquoi il y était favorable. Pourquoi Vous me demandez Eh bien parce que nous avons pensé, puisque une ZAD dure quand même 14 ans, alors pendant les 14 années, euh, quand le décret de ZAD ou l'arrêté ZAD sera pris par. Euh, Monsieur le préfet de l'Atlantique, préfet de région, les agriculteurs concernés ont quand même 14 ans pour euh, soit se reconvertir ou vers leur position. Vous, votre maison, elle ne sera pas sur la zone d'aérodrome? Votre maison, là. Ici? Oui. Ah non, parce que ça passe plus ça passe chez Grenoble, au ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici? Alors, on aurait autant aimé pas, mais... Enfin... Qu'est-ce qui va se passer pour vous bah, f... On sera obligé de partir, de toute façon... obligé de partir. Euh, cherche un autre... un euh, autre endroit pour euh, habiter. Et où est-ce que vous pensez aller oh, Sur Vigneux, parce qu'on est originaire de Vigneux. Pas très loin, de toute façon Oh Non, alors que... ce qu'on a... On aimerait... Bon, C'est pour les enfants, ça fait plus de temps pour les enfants que pour nous-mêmes. 17 exploitations se trouvent sur la zone, les agriculteurs y sont jeunes, 2 sur 3 ont moins de 50 ans. Un comité de défense des riverains a été créé. Ils se demandent si l'aéroport serait justifié avec une crise de l'énergie. Ils regrettent aussi que des routes départementales soient supprimées un jour. Les raisons qui poussent à faire cet aéroport sont d'intérêt régional plus que local. Cet aérodrome devrait prendre le, le remplacement de l'aérodrome de Château-Bougon. Euh, lequel peut se développer encore avec les éléments actuels jusqu'aux environs de 1990 sans trop de difficultés. Mais à partir de 1990, en raison d'une part de l'extension du trafic et en raison d'autre part des nuisances dégagées par ce trafic sur l'agglomération nantaise, et notamment sur la partie euh, sud-ouest de l'agglomération nantaise, il sera nécessaire de déplacer l'aéroport, de trouver un site un peu plus éloigné, quoique suffisamment proche, permettant à la fois d'éviter des nuisances et de permettre un trafic bien plus considérable. On escompte en 1985 un trafic de l'ordre de 1,1 million, 1 million 300 000 passagers. Pour se faire une idée de ce qu'est ce, ce trafic, euh, le trafic de Lyon est actuellement de, de, de l'ordre de 1 million de passagers. Ce terrain est exceptionnellement situé dans une zone d'une part où l'urbanisation est très faible. Et ou d'autre part, où la direction des pistes d'envol, qui sont à peu près dans la direction des vents dominants, c'est-à-dire est-ouest, ne risque pas d'apporter une nuisance sur des, euh, sur des territoires où vraiment le, la densité de la population est relativement faible. Si vous êtes toujours là, ça va vous gêner, vous croyez <rire> Je ne resterai pas quand j'entendrai le vacarme. Il faudrait le congé, une fille, Les terres trop... Ils sont point dedans. Non, oh, je ne Comment Je serais foutu, mais il ne faut pas compter la dessus Non, non, non, non, non. Mais... Sur le plan aviation, aéronautique, est-ce qu'on connaît les, les zones de bruit De Notre-Dame-des-Landes oui. Enfin, de, du futur aéroport. Euh, on les connaît, il y a des zones types, effectivement, Oui. Mais tout dépend. Ces zones sont directement en fonction du trafic, ce qui fait que... <rire> on ne peut pas les déterminer longtemps à l'avance. Non, une courbe donnée sera toujours bonne, mais on ne peut pas dire à quelle échéance. Oui, parce que c'est important dans la mesure où des gens voudraient, par exemple, s'installer, euh, construire dans une zone assez proche. Si cela se trouve dans une zone trop proche de l'aéroport, euh, ils ne peuvent pas le faire. Oui, mais enfin, je peux vous confirmer, d'une part, que la, la ZAD est assez large, justement, a été conçue largement. L'aérodrome lui-même ne nécessiterait que 600 ou 650 hectares et on en met le double dans l'azad justement pour protéger aussi les voisins. L'aéroport ouest-atlantique desservirait tout l'ouest. Il assurerait un trafic international. On y installerait une piste d'envol, puis deux et peut-être trois un jour en fonction de l'évolution du trafic. Château-Bougon serait alors réservé à l'aviation d'affaires. Vous en pensez des, des aérodromes comme ça qui viennent se mettre à la campagne Pour bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a du chômage, mais ils vont pouvoir en occuper là quand même. Il y a du boulot à faire. C'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes à mon avis pour le décollage de l'ensemble de l'Ouest français. Vous prendrez peut-être l'avion, si vous êtes toujours là. Oh là là là là là, là. je peux déjà pas monter, cest de que tu monte dans mon lit alors. <rire> Ils ont monté un l'avion Ah non, pas non, pas non. Hop. Désolé pour cette nouvelle pause. Euh, je, vous, je vais vous préciser. Euh, ta question est vraiment pas bête, euh, Naga. Est-ce que c'était un aérodrome ou un aéroport Les mots ont varié au fil des temps. On en parlera plus dans les livres blancs suivants, mais des choses un peu aberrantes sont apparues au fur et à mesure que le projet essayait d'avancer. Il a été mis en pause pendant presque, presque 20 ans après un pic pétrolier à la fin des années 80. Il est réapparu vers 2004 avec la volonté de Jean-Marc Hérault d'avoir un nouvel aéroport pour lui dans sa région. Comme chose aberrante qu'on peut avoir, par exemple, le projet était, était vendu et réfléchi pour remplacer l'aéroport existant de Nantes, Nantes-Château-Bougon. Sur les plans, on va se rendre compte que finalement, bah, l'aéroport lui-même sera plus petit que celui de Nantes-Château-Bougon. Il sera répondu que, que c'est grâce à l'automatisation de, de certains services qui fait que... Normalement, il y, a, il y a besoin de moins de places et de bâtiments. Mais dans ce cas-là, ça agit aussi sur les promesses d'emploi qui étaient faites, qui étaient intégrées au projet. Si on met une machine, on n'emploie pas une personne. Bon, et des milliards d'autres euros ou francs, fichus en l'air, on va dire. On va continuer. Alors, l'extrait suivant, désolé pour le montage qui est, qui est foiré. Position, Très bien, donc là nous arrivons dans les années 2004, le projet ressort et nous avons donc Jean-Marc Hérault qui exprime sa volonté d'avoir un pôle international en plein milieu du bocage. Parce que qui dit construction d'un aéroport implique bah, un réseau ferroviaire qui va, qui va le relier ainsi qu'un réseau autoroutier et tout un pan, euh, tout un pôle d'activité qui va se construire. Donc ce qui devait n'être que 1650 hectares euh, à l'origine fera bien plus euh, une fois le projet euh, achevé et réellement utilisable. au grand hub européen. Nous, nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents, c'est-à-dire que notre scott, celui que nous avons arrêté, long débat qui a été voté à l'unanimité de tous les élus de toutes les sensibilités politiques des 57 communes qui y participent prévoit les conditions d'aménagement euh, foncier de développement autour de la future plateforme euh, de notre région Donc, à partir d'un certain moment, il faut qu'un équipement se fasse. Surtout quand euh, l'actuel aéroport de Nantes présente un certain nombre euh, de conditions euh, contraignantes, euh, y compris pour la sécurité. Nantes-Atlantique, comme beaucoup d'autres villes qui sont survolées sur les phases d'approche avant l'atterrissage, n'est pas un aéroport dangereux. L'aéroport de Nantes, aujourd'hui, n'a pas toutes les conditions de sécurité, un nouvel équipement est nécessaire. L'aéroport de Nantes ne peut pas être classé dans les aéroports dangereux, c'est une évidence. Je pense que ce choix a été médité, a été voulu. Sur le terrain, il y a des associations, il y a des gens, il y a des, des élus, il y a, il y a des, des simples citoyens qui font un tas de propositions, mais on ne peut pas en discuter. A été concerté. C'est parce qu'il n'y a pas euh, la capacité, la possibilité de, de se rencontrer. A été donc décidé. Facile de contredire Jean-Marc Herrault. <rire> J'ai envie de rigoler. <rire> on ne l'a jamais vu ici. Il n'est jamais venu ici. Il a sans doute survolé la zone parce qu'il a d'autres moyens que nous, En hélico, ou je ne sais pas, avec le préfet ou avec les autres politiques. Sans doute. Alors de Paris-Orléans part à midi, on arrive vers quelle heure à Nantes On arrive vers 14h. Non, service normal. On service normal, Mais il n'est jamais venu sur le terrain nous rencontrer. On se croise, on ne se parle pas très très souvent. L'aéroport tel qu'il est aujourd'hui convient bien. Euh, sur un site comme l'Atlantique, il est possible, si nécessaire, d'envisager euh, de, de, de construire une piste avec euh, une orientation légèrement différente. Sauf qu'on a proposé un certain nombre d'alternatives, que ce soit les associations ou que ce soit les verts, euh, de lancer des études indépendantes pour une piste alternative à Nantes-Atlantique. Jamais cette étude n'a été réalisée. Premier aéroport du XXIe siècle, dernier aéroport construit en France avant bien longtemps, l'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes sera aussi le plus respectueux de l'environnement. Et l'aéroport de, de Londres, vous allez... Je me suis, suis déjà exprimé sur ce, sur ce sujet. L'aéroport sera doté d'une infrastructure aux normes de haute qualité environnementale, notamment par un système d'exploitation optimisé. Les bâtiments seront à basse consommation et à énergie positive. Autour d'un autre ministre, Stéphane Le Foll, pour l'agriculture, d'être accosté, sans plus de résultats pour les militants. Non, je suis pas au du tout. Ce que tout le monde a extrêmement mal digéré, c'est l'engagement public de Cécile Duflot, dix ans, tout le monde, dix ans, on a voté à notre Assemblée des Verts, et je suis venu vous dire une chose c'est que dans les négociations avec le Parti Socialiste, on ne cédera pas sur Notre-Dame-des-Landes tout le monde a entendu, s'enregistrer, etc. Oui, c'est vrai que nous avons eu un congrès, que ce congrès a adopté à 92,7% une motion qui fixe un certain nombre de points qui rendront pas possible la conclusion d'un accord pour 2012. Et parmi ce projet, figure le projet de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il concentre en lui-même tout ce que nous voulons. Alors Je sais que nos amis écologistes, euh... Ni, ne, ne sont pas d'accord. Pour répondre aux caprices de certains présidents de régions, de certains grands maires, on peut construire et envisager de construire un aéroport inutile quand plus personne n'envisage un développement du trafic aérien. Tout ça sera dépassé le moment venu et nous nous retrouverons dans un accord de gouvernement, je l'espère, avec les écologistes et cette question sera laissée comme une question qui n'a pas pu être consensuelle. Prenez conscience aussi hein, que si euh, je n'étais pas le prochain président, cet aéroport se ferait aussi euh, avec euh, Nicolas Sarkozy, chef de l'État. Je pense que partir pour un projet qu'on sentirait réellement d'utilité publique, on l'accepterait. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Selon certains experts, il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Je ne parle pas du coût des expulsions. On nous a parlé de 500 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Rien ne justifie aujourd'hui le déploiement de forces de l'ordre. Plusieurs centaines de gardes mobiles et deux hélicoptères. La zone est désormais militarisée. C'est une opération de nettoyage avec flash et destruction de maisons. Le changement, monsieur le Premier ministre, ça ne peut pas être la répression contre des manifestants non-violents. Le changement, monsieur le Premier ministre, si cela ne peut pas être l'entêtement sur un projet dont l'utilité pour la région n'a jamais été démontrée. Le changement, enfin, monsieur le Premier ministre, cela ne peut pas être une attitude qui était courante sous la droite, mais qui choque celles et ceux qui attendent sur ce sujet, comme sur d'autres, une politique différente. Je rappelle que c'est un projet qui est fort ancien. Il est aujourd'hui déclaré d'utilité publique. Est-ce que vous prenez souvent l'avion, monsieur Très souvent, un peu dans le monde entier. Quant à votre référence aux incidents, monsieur le député, le changement, ça n'est pas l'impunité. Et je tiens à dire, devant la représentation nationale, solidarité et confiance aux forces de l'ordre, Je trouve toujours très regrettable que les problèmes qui suscitent tout naturellement une opposition des uns et une opposition des autres soient traités avec de la violence, que ceux qui se sont engagés derrière ce projet reconsidèrent leur position et arrivent peut-être à la conclusion que véritablement on s'était fourvoyé en voulant à tout prix cet aéroport. petit montage fort agréable, donc de la Parisienne libérée pour Mediapart. Et donc toutes les images que vous avez vues ce, ont été captées entre 2004 et 2011, donc avant l'opération César, la première opération d'expulsion. C'est pour la télé je suppose ouais, ouais. Voilà Une pièce d'identité presse. Carte de presse. Oui, carte de presse. Oui, carte de presse. Voici les images de l'opération César qui ont été captées par un camarade. Oh, wait. Ils ne savent pas précisément combien on est. C'est d'immenses territoires, c'est des fourrés, c'est des zones humides, il y a des mares. India 47.7, India 47.7, parlez Oui, c'est reçu. Si un peu de toi au 23, 6, qui vient de prendre contact avec moi là, et je, suis, je serai en mesure de te le faire basculer sur ta position, parlez Mais là, c'est un véritable état de siège en fait. C'est un double état de siège en fait. C'est-à-dire que les flics, ils sont aussi cernés par les manifestants ouais. parce que ça va venir de partout et euh, ça va être désastreux médiatiquement pour eux, je comprends pas, euh, je comprends pas leur truc. Tant mieux pour nous, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. On sait pas tenir jusqu'à ce soir Ça tire par là, j'espère. Que... J'espère. Je suis angoissé par cette situation, j'ai horreur de, de lancer des pierres ou je sais pas quoi. Et je le fais quand même parce que euh, je sais pas quoi faire d'autre en fait. C'est vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils, ils vont lancer des. L'armée. De, mais ouais, c'est ça. Une espèce de spirale violente, de, de répression qui, qui n'a aucun sens. Ça. Ou alors si ça en a un, au contraire, c'est ça devient euh, ce gouvernement socialiste euh, devient visiblement ce qu'il était essentiellement. C'est ce qu'on appelle de la guerre psychologique. Il ouais, faut, faut rebrousser chemin carrément. C'est un truc de, où se cristallisent beaucoup de choses, quoi, en fait, sur le monde dont on veut, euh, avec des arguments qui paraissent euh, frapper au coin du bon sens. Euh, on euh, ne peut pas, par exemple, avoir de plus en plus de bouches à nourrir et de retirer de plus en plus de terres agricoles. Attends, Deux, pas, te pas, non d'accord, c'est ça, non non. Qui ah, est, mais non mais on a un ouais, métier, oui. nous, pour Dieu Vous attendez. Non Non, non, non On n'attend pas On n'attend pas à chanter, on va faire d'autres boulot. Non Non, c'est pas la peine de, de prendre des munitions. prends un boc de bière, ça te prend davantage de mien. Voilà ton petit bouclier, là, tu vas voir comment on va te le mater. Eh, ah, oh hey, arrête de faire ce boulot là, putain oh, que pas faire faire Vous rencontre le boulot, vous allez foutre des cabanes, des, oui, des si. maisons par terre. Allez-y. Ouais t'as pas besoin de, de m'accompagner. On veut pas qu'il passe le camion. Oui, Il oui, est oui, en train oui, de faire oui. du sale boulot. Pas, mais vous non mais tu peux enlever ta casquette, je suis pas dangereux, moi. Non, Je sais pas, monsieur. Pardon pour cette pause. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la destruction de la châtaigne qui maintenant existe toujours sous une fo la forme d'une expo photo sur les lieux où elle était, qui s'appelle l'Expo du Châtaigne. Ça a été un camp qui. Enfin, ça a été un ensemble de bâtiments collectifs et, et peut-être qu'il y en avait certains privatifs, je ne suis pas sûr. Euh, qui a été construit pendant euh, l'une des plus grandes manifestations euh, anti-aéroport euh, qui a lieu auparavant. C'est-à-dire que plusieurs milliers de personnes ont participé à ce chantier et ensuite des, des plus, euh, une bonne centaine est restée euh, sur place pour le poursuivre euh, sur, euh, sur la longueur. Et c'était une zone magnifique, une, vraiment une petite oasis et euh, aussi un des centres euh, avant sa, destu sa destruction. Les des centres d'organisation de, sociale et, et communautaire de la ZAD, très, très important. Et oui, la, la guerre psychologique, c'est assez important pour ton commentaire, Laga la guerre psychologique en criant au loup. Alors, ce n'est pas, pas que des bruits de loups, c'est les bruits de tous les animaux de la forêt. On fait ça euh, principalement déjà pour savoir... Euh, va bien si la ZAD est coupée en deux ou en trois ou en quatre par des dispositifs euh, policiers euh, répressifs et qu'on ne peut pas communiquer euh, donc on ne peut pas communiquer directement avec les campements qui sont isolés. Crier euh, le, le chant du loup et à celui des animaux de la forêt à commencer par celui du triton euh, crété, qui est une espèce protégée sur zone. même s'il y a aussi des loups, des chauves-souris, euh, divers batraciens et une foultitude d'insectes. Je suis pas sûr d'avoir euh, je n'ai pas appuyé ben, l'importance de la biodiversité dans le lieu, qui est une terre humide. Des terres humides ne peuvent pas réapparaître aisément comme ça, sans des années, des dizaines ou plutôt des centaines d'années. Du coup, si on en perd une, on la perd à tout jamais. Et donc, ben, c'est beau le bocage. Le bocage breton. Et donc la guerre psychologique en verra enfin, vous enverra d'autres aspects. Mais quand on est membre des forces de l'ordre, plutôt CRS ou plutôt GM, parce qu'après il y a des d'autres brigades telles le psyg Sabre qui a été employé en 2018, qui sont des unités réellement antiterroristes, plus légèrement écripées, euh, enfin, équipées pour appréhender des personnes d'intérêt, on va dire, eh bien euh, nos ordres ça va être très souvent bah, d'encadrer telle zone, de rester immobile des heures puis euh, d'enchaîner euh, des charges, des charges, des, euh, des affrontements, des, des, des tirs, des lancers de grenades ou des tirs de grenades avec des lanceurs Cougars euh, ou autres, tirs de flashball. Euh. Euh. À moins que tu aies un peu plus de chance, euh, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance ou pas, euh, que tu sois euh, par exemple euh, pilote de drone ou euh, conducteur d'un des euh, camions équipés euh, de, de caméras et, des, et de différents détecteurs pour pouvoir euh, faciliter euh, le fichage euh, sur jeune ou, euh, ou gendarmes ou CRS équipés d'une caméra pour ensuite proposer des images clés en main parce que pendant le début de l'opération, l'accès au site est bloqué par la gendarmerie pour les médias. Mais dans leur grande montée, nous allons vous proposer des images clés en main et libres de doigts tournées par la gendarmerie nationale. Nous en aurons quelques extraits. enfin Je pense même que tous les, ce sont tous les extraits des expulsions d'avril 2018 accessibles sur le net euh, mais on les verra plus tard et euh, j'ai enlevé le son pour le superposer avec euh, des témoignages euh, d'habitants euh, du lieu donc euh, nous continuons nous sommes donc euh, à la châtaigne euh, ou la châtaignerie appelez-la comme vous préférez tous les campements euh, à travers leur identité ont vu leur nom euh, plus ou moins évoluer au fil du temps euh, ou pas les destructions. Un lieu détruit peut renaître de ses cendres sous, un autre, sous une autre forme. Et encore actuellement, ça me fait chaud au cœur de le dire, mais dans les lieux qui ont le plus souffert à l'est, où il ne restait plus de cabanes après 2018, ben là en 2023, il y a des cabanes qui, qui fleurissent. Il y a toujours de la vie là-bas, et leur, ils, respectent, ils respectent et suivent les l'esprit des lieux qui était à l'origine une zone mono, non, mono, non mono, motorisée et anarchiste. Il y a aussi eu des, des nouvelles d'extruction de cabanes, le 12 et 13 mars 2019. Et ça s'est aussi produit le 16 juillet 2020, avec pelleteuses, camions, plateau, camions-plateaux et drones et même et même récemment il y a toujours de temps en temps des opérations de, de gendarmerie sur place. Donc je suis de tout cœur avec les copains qui ont qui ont bâti et qui ont construit leur cabane le plus à l'est. Je souhaite qu'elle demeure debout et qu'ils continuent à y vivre paisiblement avec ne serait-ce que par respect envers les les animaux qui, euh, qui ont l'habitude de ces lieux. Pour euh, simplifier, et non motorisé, euh, ça, ils s'accordent quand même quelques trajets en voiture euh, quand il faut. Et euh, je précise aussi pour la zone non, non motorisée de l'est, pardon, euh... <coughs> la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est composée de énormément de petits chemins euh, entre, entre bocages euh, terres, terres cultivées euh, cabanes avec euh, leur petit leurs petits jardins et, et camps euh, plus grands on a de grands espaces de forêt je pense à, par exemple à celui de la forêt de roanne qui est juste à gauche de la d81 quand on monte direction notre dame des Landes et tous ces tous ces endroits ont euh, Plein de petits euh, chemins, des, des sentiers, qui sont connus par les habitants, mais pas, pas foncièrement par les euh, forces de, de l'ordre. Même si euh, elles étaient bien renseignées euh, sur place, et euh, euh, peut-être le sont-elles encore aujourd'hui. Euh, tout ça pour vous dire que dans euh, la zone non, -motor non motorisée de l'Est, des barricades étaient euh, mises euh, sur les euh, plus gros chemins pour, euh, bah, pour euh, bloquer euh, l'accès aux, aux engins à moteur. Et, et faire euh, permettre une zone où il n'y a pas de véhicule à moteur au sein de la ZAD. Même si des exceptions, bien sûr, sont faites pour les habitants locaux, les agriculteurs euh, du cru qui ont besoin d'emprunter euh, ces chemins avec leurs camions. l'usage le, était de ne, de ne pas utiliser de véhicule sur ces terres, on va dire, qui était traversées par une route, la D-281, celle-là. Ils tireront pas. Les gens, il y en a qui ont grandi ici, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui y font leur vie. Cette forêt, elle nous est prêtée par son propriétaire. En fait, on n'est pas expulsable de cette forêt, quoi. Donc là, ils sont en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Les gens, juste, ils se défendent face à des flashballs, face à des grenades, face à des tractopelles. Juste, en fait, euh, arme par destination, un caillou. Si un caillou, c'était plus puissant qu'une matraque, on saurait, ils auraient tous des cailloux, quoi. Ce qu'ils veulent là, c'est protéger les machines, parce que clairement les machines là sont en train de faire un travail sale, un travail pas propre, un travail qui n'est pas censé être fait, de nous voler le matériel, de détruire ce que les gens ont mis de l'énergie à construire. Et ce qu'ils veulent, c'est les protéger quoi, c'est les intérêts de ventre. Reculez Reculez Reculez ouais. Reculez, je vous ai dit Et de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire voilà un exemple de guerre psychologique, Naga. Quand tu es immobile, ben, des fois tu assistes à des danses, à des spectacles de clowns, où tu te fais insulter, Ou euh, on te fait pleurer parce qu'on discute avec toi et on a des arguments qui portent. Et ne pensez pas que les opérations d'expulsion c'est euh, propre, non, il y a des cabanes qui sont fouillées euh, sans autorisation, des matériels volés. J'étais jamais venue sans ici. Raison. Jamais. J'ai apporté mon bâton. Regarde mon amour, regarde toujours l'horizon, quand tu as des choses importantes à dire. Regarde toujours l'horizon, quand tu as des choses importantes à dire, parce que c'est beau. le remue au fond de ma mémoire avec le baiser derrière le rocher suspendu au ciel, et les étangs étant éternellement tannés au milieu du désert. Où tu ma bien-aimée En Irak, je n'ai oublié ni le vent, ni la mort, ni la course des vagues qui célèbrent notre amour. Au loin, avec l'air de tes yeux, j'ai erré, du cimetière des oiseaux jusqu'aux épaves des hommes, et un souffle me disait, « Vis ton jour et meurs demain. » Je ne suis ni navire, ni rivage, ni poisson, Et même s'il fait froid en toi, même s'il neige, Vers le ciel, lève ta tête. Et sache que de Bagdad, je te clame mon amour. Comme le Dégère, chérissant ses noyés, J'ai rompu les amarres pour des hommes mal aimés par leurs cris. Martyr de la dictature, Pardonnez-moi, martyr de la dictature, pardonnez-moi, je me sens brisé sous les dunes fuyantes, comme une tempête qui vient d'apprendre qu'elle est écume, comme une pierre qui se prend pour une montagne de marbre, puis se brise, se jette et sombre dans la main d'un orphelin du charnier. Depuis quand, Bagdad, tes veines sont-elles des songes Moi qui me croyais le marin de l'aridité cruelle de ton corps, chantant une mélodie oubliée. je ne suis je ne suis que ce gaulet élan, écorché par l'exil, qui cherche à coudre mes blessures au ciel. Une frontière ivre de brunes et d'hommes gris. Une très longue route sans pavé où se traîne l'horizon. Pas de lune cette nuit pour animer le visage de mes enfants. Pas de danse dans le cœur, pas de cri de mouette dans la mémoire. Pas de sirène, pas d'aboiement dans ma détresse. Dans cette vide au million de linceul, pas de mirage dans tes yeux. La solitude ressemble à une lampe, et si elle n'éclaire pas tes nuits, il faudra la casser. Le diable boiteux, le diable vauvert. vert. Oh, bon c'est très intéressant tout ça.